Bonjour Monsieur, comment vous appelez Bonjour, je m'appelle Guénard Flaubert Et vous habitez où J'habite à Bangoua, quartier, au stade Alors, qu'est-ce qui vous a motivé, qu'est-ce qui vous a mené Ou qu'est-ce qui vous a poussé à participer, à accepter, participer à participer cette, à cette formation Oui, parce que l'eau est tellement rare ici, au village oui. Et puis, bon, on manque l'eau à ces hommes. C'est oui. la raison pour laquelle moi j'ai voulu participer pour avoir de l'eau et aider les autres à avoir de l'eau. Alors qu qu'est-ce qu que vous avez appris pendant tout ce temps bon, Pendant ce temps, j'ai appris à faire les valves. Oui. Bon, la valve me... c'est quoi La valve, c'est un appareil, c'est quelque chose que j'ai fabriqué, qu'on m'a appelé à fabriquer par oui. moi-même. Oui. Dans, dans le trou. Uh -huh. Et quoi d'autre vous avez appris bon, On m'a aussi enseigné à, à, à canaliser l'eau, oui. mettre dans un puits, qu'on a fait monter comme on ciment, uh -huh. et, et à partir de là, cette valve-là va aider à faire sortir l'eau. Oui. et à la Ah Et qu'est-ce que vous êtes en train de faire, d'apprendre maintenant Actuellement... Actuellement, nous sommes en train de faire le forage, oui. depuis une semaine, on est en train de creuser, mm -hmm. maintenant on a déjà creusé, on est en train de nous montrer comment on tire. Vous creusez comment Manuellement. Oui. C'est un puits que vous faites ou quoi C'est le forage. Ah, c'est le forage. Dans voilà. des petits trous comme ça, un avec une trou. machine Manuellement, on creuse, on creuse. Oui. Oh. On est déjà à 15 mètres. Oui. On a trouvé l'eau. On est en train de nous montrer comment, avec le tuer, on pourra faire monter l'eau. Oui. Et Qu pensez-vous que cette formation vous aidera-t-elle Bien sûr. À quel niveau Vous commencer moi-même, j'aurai de l'eau chez moi, ce que je ne croyais pas. Ah, la bonne charité commence par soi-même. Et après, donc, les voisins, je leur ferai voir l'exemple chez moi, oui. et puis ils viendront, je vais les amener à voir l'exemple, et ça va les flatter, oui. ils en auront besoin, oui. parce que l'eau rare ici. Oui. Pensez-vous que cette euh, formation pourra être euh, source de revenus pour vous quand oui. ça va intéresser les gens, oui. ça va être une source de revenus. Mmh, D'accord. Et j'ai cru entendre que euh, l'ONG Webder Foundation mettra à votre disposition un atelier donc, qui vous permettra de travailler en équipe. Qu'est-ce que vous pensez de cela C'est une bonne idée. Sinon, c'est que cette formation me servira peut-être seule. Oui. Donc S'il y a un atelier, ça va attirer les gens et puis les gens viendront se renseigner et on va oui. faire le travail. Et que pensez-vous de cet atelier par rapport à votre équipe, à l'équipe de, de tous ces élèves qui ont suivi, ces étudiants qui ont suivi cette formation Pensez-vous que ça vous permettra de pouvoir travailler ensemble ou euh, comptez-vous travailler individuellement <rire> Non, ensemble, c'est mieux, puisque je vois que l'équipe... Et bien. oui tous, tous ceux qui sont là s'intéressent voir oui. comment ils sont vraiment intéressés avec oui. les mieux, mieux. d'accord ouais, merci beaucoup et bonne chance bonne continuation dans vos activités oui merci beaucoup et puis cette formation vraiment ça, nous sommes tellement contents de cette formation merci, merci.